gros bonjour et bonsoir pour nous tous jeudi c'est vendredi 23 décembre 2022 nous comptons avec vous dans une nouvelle vidéo ça pendant après un petit temps pour nous remercier tous les amis compatriotes nous y tout si et qui étaient connectés sur le canal ça tv haïti.com et n'a merci pour fidélité ou à confiance et merci le fait que vous faites choix de nous pour informer ou à ce qui a passé dans le pays d'haïti mesdames et messieurs Information, cho, que nous pote pour vous là, dossier sexy. Qu'on sexy tout monde la, t'es nous est sexy kap fait sport, kap fait publicité avec un Sponge, avec bichat, Tony Mix, avec divers lot, et ça nous pas oublier Kako. Mais mesdames et messieurs, je dis la, nouvelle la tombe blip la, tout moun sezitande, sexy, c'est se gros bandit, gros gang, gros, gros, gros, gros gro volo. Dans la base, en 5 secondes, qui gagne dans tête-là, qui dirigé ISO, mesdames et messieurs, en dans village de Dieu et sexy là, en pile moun ça fait longtemps, nous ne sexy sous terre, nous ne pas sexy, qui a fait sport. Eh bien, raison simple, sexy, je dis là, monsieur, pas fait de actualité ça encore. Monsieur, l'agricole, dans gang, monsieur, l'agricole, nan kidnapping, monsieur, l'agricole, nan volo, mesdames et messieurs, Et bien, sexy là. Et quand on monsieur, fait prudence parce que monsieur vient dangereux, eh bien, Iso qui lui-même déjà et retiré la vie et bandit ça, qui lui-même et cause photo sexy. Prends la rue, sinon, personne ne tap pas est-ce que sexy n'a gang, personne ne tap pas est-ce que sexy, monsieur, non bandit. Nous ba allons vous les dans vidéo ça. Bien tout, ancien sénateur Don Kato, n'est-ce et qui dit même, sorti dans le silence li, ça fait quelques temps là, nous, et dossier Ariel Henry, c'est un dossier qui est vraiment compliqué de jour en jour. Et bien, Don Kato, qui dit même, sorti dans silence li là, sous dossier, et insécurité, à a, avec dossier d'eau là, qui a monté tête, dossier gaz tout, donne 4 Monsieur M. Dikoze que nous pouvons l'inviter ou entendez en dans la vidéo ça. Bonne écoute tout le monde, pas oublier ou même qui peut vous abonner avec nous, c'est le moment même pour faire ça, pour vous abonner la vidéo ça. Y façon pour ne pas rater prochaine vidéo, nous, mesdames et messieurs. Bonne écoute tout le monde, bon début de week-end, tout pour la prochaine vidéo. Libralka a retiré masse peuple dans sa liaison. Il n'y a pas rentrer là-dedans. Je ne a pas rentrer là-dedans sous aucune forme. Je dis à qui je gens de regarder ça dans, dans les yeux. Peuple pas maintenant qui croit dans moi. Pour m'entraîner dans Ariel, m'entraîner dans le pouvoir. Et puis qu'on a tout à fait marché. Et puis qu'on a oublié tout le monde marche, les les qui était engagé avec moi. Ça a fait sans sens. C'est ça que nous-mêmes nous, nous disons. Notamment car entrer dans pouvoir Riel un. Deuxièmement, il y a des décisions qui prennent décisions ça aussi des décisions qui pas panomale. Jovenel qui prend des décisions pour le territoire plus... et dollars nommé mal les résio. Par exemple, Formim vont anti cop boom et ce plan bon. Jovenel qui prend des décisions, il prend comme ça, il prend depuis dans maison transfert au niveau Riel bas banqueio. Ou pas ouais je dis là, peuple souffrit, ou pas et peuple pas s'émiser. misère fait mes dieux, tout gros gros n'exagère fait mes dieux au vous faites c'est parce qu'effectivement, là, a prennent. Fon, pour nous, ils pou nou, prennent sous nous. Ils voient le bail. Les injectent cob là. La. L'autre BRH injectent un cob dans le système. C'est malheureux qui a la capacité pour prendre. Pou, qui ki est-ce qui a capacité pour ramasser le même côté C'est eux, même qui ramassent le Ça veut dire, je dis, on tout le J'ai tout bank Coud parce que famille nous qui aux états unis travaillé pour vous 100 dollars pour nous, l'État prend le depuis la maison de transfert la l'agent de l'ambou Ça veut dire que met nous mettons tous nous, nous mettons nous. C'est ça qui a pris le masque de Et c'est ça qui fait un canon pour voir comme ça. Comment faire vivre nous? Même les jeunes qui nous disent, mais si vous voulez montrer, vous votre signal, pour pour votre direction des décisions qui rendent Monyovin pauvres font faut quoi pour faire des décisions ça mais même pas toi disons Ariel pas le cas pour faire des décisions ça c'est même le bel même terrain même bullshitio bon ben t'as pas couru au monde comme ça l'autre bag encore les gaboules les coraux pour faire gaz la monter pillage dans la rue un hein, poulet au motel pour nous cas dis oh noté qu'on a acheté le sexe à deux dans la rue il était maintenant monté Songez, les autres, à songez, pas tout Donc, quand Vinci, tu as pas parlé, j'en ai parlé là. Génèque qui te capable comme ça, peut-être on l'est, mais moi-même, m'assure, m'a toujours. Parce que je ne pas dans l'opposition, je dans lutte. C'est nos luttes lutte, moi l'on lutte, quel que soit les pouvoirs, pour, faut être dans la tout. Parce que ça qui je on est dans l'opposition, et puis demain, on dit que pouvoir change ou pas dans l'opposition encore. Mais là, on lutte. en lutte. L'idée, tes que qui es sous pouvoir es fort, courir, attaché à la lutte que vous as mené, qui est cette bataille pour bien-être collectif. Je dis, encore comme en train de sentir que je suis pour train de faire de décisions. Encore comme si nous nous pas senti nous passons senti décision. Bon, si Cobla les dans mes autres sphères les rivières dans les mêmes les dollars monté, ils pas monté, il mêmes monté si c'est nous, même banque qui était en difficulté, toute banque qui a signé note pour la guerre, pour dire, patati patata, jodia dit, il a créé cette image défavorisée pour voir l'argent, ça a eu un banque. même qui ça a fait BRH fixe taux dollar, il dit, mais combien de dollars Allez, non, banque, essayer. vous venez acheter ou bon problème, vous venez acheter un quantité de dollars pour vous il a pas gagné. pendant ce temps même yo même encore voyez vendre dans la rue c'est yo qui voyez vendre dans la rue c'est même mouvement qui passe dans le gaz là yo dit pou pas gagner gaz mais qui est-ce qui voyer le vendre dans la rue moi même l'autre jour me dis même si la rue n'est pas bon m'prend la rue pendant la nuit pour moi ça fait c'est moi que pour dire nous sommes dans la rue au prince c'est moi que pour dire nous sommes dans la rue au prince pendant la minuit on prend la rue. On dit faut que je garde la rue pour qui ça régle là-dedans. Eh bien, quand pile pompe, c'est à minuit et deux heures du matin. Il y a bay gaz nan galon. Vye de, kote a fout de pop, galon y gaz dans le galon. Je ne suis pas passé pour moi ou me foutre les potes. 607 à gallon à bout gaz. Ça veut dire, même ça qui passe dans si le c'est lui qui a passe dans le gaz, mais qui est-ce qui prend la décision? Qui est-ce qui prend une décision pour rendre gaz là, joli là, là, la, la gêne dans mes vagabonds? C'est même pouvoir toujours. C'est même pouvoir toujours. Est-ce que nous n'ai pas de pouvoir comme ça, mes amis nous n'ai pas de pouvoir comme ça. Je dis à mon nom que je n'ai tête, même n'ai pas de défense. Je dis à mon nom que je n'ai pied, je n'ai de retirer pour me mettre les palmes. Je n'ai pas de parler à qui je suis, je n'ai pas parler. Et puis, je parle de ça, je continue de dire tout. Oh, maman, je ne sais pas ce lié. C'est que depuis des mois, mesdames, messieurs, nous gagnons des informations sur le sexe. OK Nous gagnons des informations sur le sexe. Mais dans ce sexe, ça ne fait pas. jamais ne jamais le déroulement pour cette seule raison. Je dis juste que Monsieur Son Coco a appelé. Par rapport à l'autre négme qui a été Et puis et, et, et, même artiste qui a été promoteur Comote qui a été kidnappé. Qui a été mangé comme kidnappé. L'autre fait peu comme ça. Ou peuple fait peu près marcher avec. Vous, à worried, je dit que dans ce sexe, moi-même. Si vous même pas mettre le déo. Ça fait, l'été, un poste, on leur Je regarder ça, tu te dit Non, sur le téléphone. Tu te fais un poste, tu te Non, sur le téléphone. Tu te dis, tu te dis, tu te dis, tu qui ça passe pour qui raison? Chaque gros dossier ou surtout sous le nec, qui populaire Même peuple ça sorti pour eux, parce que le les X, les y manger Parce qu'il y a tout monde qui les populaire Le X, le Y, le artiste Le X, le Y, Y Pas qu'il y ait kidnappé Pas qu'il y ait volé Pas qu'il y ait de... des pays qui ne sont pas passé Par les gens qui sont populaire Pas qu'ils ne sont pas passé par les gens qui sont Même moi, même là qui est au rap tout ça, vous pour vous passer, non, pas moins pour résoudre le problème, pour vous résoudre le pays. Mais, ça sexy. Eh bien, madame, monsieur. Lorsque vous, vous, vous avez réalités, ce sexy est sexy, vous pas de vous n'avez pas de vous n'avez pas de gang bon pas qu'il doit qu'il qu'il discuter quand dès c'est sale dans le monde c'est sale dans le monde c'est sale dans le monde il y a pas même rien de, de sexy juste parce que yo ouais monsieur a parlé de Bety Haiti comique qui a fait comédien eh bien de façon automatique yo penser c'est c'est expliqué sexy à lui-même il définit fin non grand définit non grand il définit fin non grand comédien sexy à te même devant panche en termes de trucs qui ont rapport à comédie Sexy a te vin plus populaire que moune sa yo. Elle eh, a poussé un camion qui bagaille sa mbli non. Pour yon qui bagaille On ne va pas faire ça facile. Mais elle était plus populaire pour moi même pas assez proche. Pas joué intelligent avec la classe de moune proche. Yé avec moune Ibranchel. Y suivant l'autre ligne. Mais sexy a te vint opportunité opportunité. Même gens avec proche. Sexy sorti en dans ghetto à la Cité Soleil. Sexy, te avec une belle petite dame bien éduquée, tu habites dans Delma 49 et tu vive et tu belle belle petite ensemble. Sexy, pas de discipline. Sexy, met bon coup matin, fini après-midi. Sexy, quel que soit le bas rive vi a depuis le bas le vi tout dormi. Bwe, bwe kleren, bwe, e, e, manje, li éclairé, manger, l'icône fait manger, kap fait manger, et puis chèche, voyez chercher pelin quel que à côté lié vous chercher un paquet de petite forme gros dans le soleil monter venir et puis coucher sans discipline assez sexy finalement monsieur pral et petit fille pral quitter monsieur pour sans principe parce que monsieur son de coule là avec pas jambe qui sans principe qui toujours faut paquet et et et à gauche à droite sexy et, et, demoiselle là Madame sexy pral qui est sexy mais pas oublier sexy a avec Kasumi tout Kasumi y a son artiste qui non et Chemai Kasumi ça depuis c'est ganguier depuis nous aucun rapport avec l'argent le barbe je connais avec avant petit chef base 257 chargé comme sale ouah on go de corbiusoti petit chef matin midi soir qui se partner Izo toute la cette journée ni lui ni Kasumi en deux cas Izo y a il y a du chill avec Izo kun yam dénoncer ou bah encore ces dernier temps, petit chef, base 257, pas descendre à l'oué en mille Iso encore, ni à Stal pour Iso, ni Alger pour Iso. Nous comprenons ça, M. le Madame, Monsieur, sexy venu de nos moments, le paca enfermé Kaï. Et Kaï pasnait sexy à domi. Il a mettre le déo. Sexy vini de nos moments, le re-obligé, retourné à vivre, si t'es soleil encore dans le ghetto. Et, et, et, et, nan ghetto kodel te, fom nan kittel, li pa ka me kay, lel pas se ka osam, il te nan 40 B, debe, laldom kay moun, yo mette de yo, li sans principe, sexy vine tombe internet, sexy vine tomber villa vine tombe cite soleil, après sexy, via kota ki ou bien jan ou te leve nan ghetto même jan pa ket nek soleil sa jante, sexy oblige de son village de diè, li même avec un animate krele, laza ki bagayo, ed laza animate la bot da, jan ou re le radot yo. Monsieur, bagage sexy, il hein, pas te prend la rue du tout. Même, même, même, même, c'est pas un bagaille qui te prend la rue. gagne un soldat sexe secondes que ils ont gagné qui est le Peter. J'en ai pas gardé là, c'est Peter ça. Ça c'est dans de Dieu. à il est dit. Sexe secondes ça qui est le Peter là avec sexy yopozé là non en eh, village là là y a chill toi ça nous we, ya, a créé les piteurs mesdames messieurs qui nous là mais sexy avec avec avec eh, et là, animateur men mais là village de Dieu a pas qu'à discuter ils vont un sexy arrêté ces soldats sexy gondli sexy fait kidnapping pas je pas contre si euh, M. est kidnapping, pas dans base de Négo, je pas si M. sauté dans machine, ni Ed Lazat, je ne suis si contre si Négo a fait kidnapper. Mais Ed Lazat, madame, monsieur Soné, qui est sous souli depuis 200 ans, dans vieux bagaille, même DCPJ est arrivé arrêter monsieur Déjà. La police a arrêté Déjà. Il a fait pétition, un fait pétition, a dit monsieur C'est bon monde, si ça, il pas dans mauvaise affaire, il l'a gueulé. Ed Lazat, ça. Mais, mais, monsieur, là, en Davila il de Mais bon, non, en Davila il de là, fait pousser te, enjoy. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais là, avec, euh, Peter, hein? Peter, euh, Mais, Peter, ça, madame, monsieur, mais, nous, gardez le bien, gardez le bien, lui, même, à là, même, vous, voulez, nous, garder le bien, bien, bien, bien, bien, nous, là, mais, yeah. Peter, Pral le perdre de la ville, ils ont tiré Peter pour te deux de photos à eux maintenant dans la rue. Après, Photos a ou il n'y a pas d'autre photo dans la rue encore. Peter a perdu la ville, ils ont, -il il -il ont -il voyer tout Peter assassiné en bas de coup de balle pour te faire photos à monsieur M. Alferet, soit M. Breguagli, l'Alvoédeo. Mais côté, la vie Peter passé. Actuellement, on n'a pas parler là, mais mén, Peter assassiné par chef gang Iso. Izo assassiné Monsieur, mais ni. assassiné Monsieur parce que Monsieur met photo sexideo avec animateur de la semaine. <laughs> me paye ya, me pays. ya. dit nous me pays, ya, nous pas jamais qu'à comprendre. Me pays. ya, me pays. ya. Peter obligé perdre la ville, chef gang Iso assassiné parce qu'elle met une photos sexy de yon avec l'autre nom. Là. Bon, prenons-les quand, mesdames, messieurs, chef gang, machine qui est pas de et puis sexy a conduit à, à, à, à, à, à, à, à tes dans de ou quoi dans machine, les ou ça veut la machine, qui sont ou les cas de l'île, qui soit 10 ans. c'est bagaille un baga eh, eh, eh, animateur rabodai ou quoi avec ou les policiers oh, ou bal pasé. et pourtant tout gagne de, des des parce que c'est même eux même là est-ce que nous comprenons les deux veut dire là nous eh, c'est les partenaire Katima qui gagne couleur qui pour rapport à portugal là et, et c'est monsieur qui ah il là non, chinois à maintenant là non et on c'est monsieur qui qui pite, et lui même ils assassiné parce qu'il met photo pas laisser ça d'eux créer les sexy là c'est des bagailles que on doit prendre responsabilité On doit prendre courage bail Ou même sous tol, sous bon monde habitué notre télévision c'est bon monde c'est bon monde tout tout tout dil gang dit tout fait là 80 dit le drogue qui fait ces derniers temps c'est qui fait OK Leve Foucan servi à qui on yon -pou ki pa pour kidnapper un responsable comme la police. Ce n'est pas un gang qui passe. Nous on combien de qui passe par iso? Izo l'a le travail et sous intérêt. Ça, nous pas pas à comprendre. Izo l'a le travail, il travaille sous intérêt. Si l'a plus travail sous intérêt, je vais vous dire que bon qui là. Vous avez vu le groupe ou vous avez pour moi, vous avez gagné 60% dans 1 million de dollars, vous avez gagné 60% dans 800 000 dollars, vous avez gagné 50%, vous avez gagné 30% dans 800 000 dollars. Vous avez appliqué la bonne date pour mon élague et prime de risque, là seulement le fait payer. Prime de risque, il fait payer. Il m'a demandé de l'aguer, mais le même il m'a demandé prime de risque. Ça veut dire ces soldats ont été risqués pour lever moun sa kote levean et puis du coup il paye pour ça son pays difficile gentil bonhomme nan dil la ren quand on allait remettre à sexy pou sexy vini ou sexy di moi même l'aime nan village de dieu mais mais depuis qu'il aime village de dieu moi même nèg yo fait bagay gang yo même pas konn ladan laisse ça pour bagaille monsieur a besoin de retirer instagram a tan cour retirer instagram ni nan fait tout bagay -ce vous c'est C'est ça, oui. L'autre de... Même pas la de gens qui kidnappés déjà. nous ne pouvons pas dire non, mais nous avons des artistes. Nous des dans le village là. Nous comptons des voyous dans les oreilles. Nous ne pouvons par la main, nous, soyons, nous, soyons, nous, soyons, nous, soyons, nous Si vous, -vous, vous le dit, non, est-ce que vous avez inventé non Non, vous n'avez pas inventé non. Les qui a travail à Kizou, qui travaillent travail à Y a Vous tout net fait partie de la de ça nous a décrété. Actuellement, la radio, de avez passé ça, vous avez dit. Vous avez dit, vous avez pas vous avez dit, nan, avez pas son pays difficile. Bon, mon bon, mon se bon bon net qui mélange à là. va non, non, non, non, a des jeudis, je à je vais descendre à Haïti là. C'est une famille qui parle, tellement tellement il ne pas descendre. Je vais descendre le pays. Vous comprenez? Mm. Je vais descendre rapidement. En <rire> tout cas, Vénérable je Vénérable parce qu'il va égarer. Il va égarer. Il y a mais il doit devenir. bien, de négocier avec son esprit, qui dit esprit la base, c'est mal, journaliste Le journaliste pour de temps, la parole de parlé là. Alors, qui connaît la parole de là, monde ou plus, parce qu'il y a alors, qu'est-ce que a que c'est que que c'est que c'est vous c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que qui Ok et journaliste ça bon là c'était bon ok et c'est Morvan parce que le mec va besoin ici pas capable pas capable allez Morvan ne va pas t'imaginer pas capable non Morvan c'est il faut pas pouvoir que la pas petit mise la gagne non pas capable parce que Morvan et c'est une amoune c'est comme si qui est qui qui émerge non on met dans sec et puis tout esprit c'est pour vous n'avez pas besoin de pas besoin de vous Vous n'avez pas besoin de pas besoin de vous Vous pas besoin pas besoin de Vous n'avez pas besoin pas besoin de Vous n'avez vous <laughs> bon, ti, monsieur, moi m'dé dis nous ça année passée. M'dé dis nous gon l'heure qui a c'est Noël fist time qui a gagné. C'est fist time Noël qui a gagné. Mais l'heure a commencé à arriver. ça, nous faisons fist time Noël. Année prochaine, nous allons faire fist time Noël biret. Parce que c'est en partie de janvier, nous avons eu un peu US neige qui a été en Canada. M'dé dis nous ça. Petit nous à états unis c'est fist time Noël qui a fait. Chérie, moutem Petite fille, moutem Comment on décorer un tableau pour Noël là? mais même un papa la ou même parce que papa Vous bien Est-ce que nous, madame, c'est notre travail nous nous radio. bagay Nous regarder, et qu'a si parle, parle, parle, parle chef là ouais madame yo qu'a plein les caillou rivé a faire pas bon si l'autre demoiselle l'a pas vini, et yo dia qu'a venir faut krabla gra faut krabla gra par là chef la oui elle dit pas la iso pour dire que chef faut krabla gra parce que yon même yon gagne problème madame yo après ça le montrer yo qui sur tiktok nèg etats unis yo bat bravo pour nous messieurs. j'en nous même nèg etats unis surtout nèg miami nèg new york j'en nous même femmes. on les ça n'a pour nous n'a de ka iso. Et puis, il faut que vous preniez un diaspora. Ça, même mesdames, vous avez tout un antenne. Vous avez pourcentage de localisation de vous. Et puis avez tout téléphone, vous avez une localisation gang. vous. Et vous avez gars a de Parce que dans le téléphone, vous localisation. Ou a un groupe qui la localisation Et avez un groupe localisation Et puis groupe Et puis Et Et là, vous avez un quand vous que gens qui écoutent sur TLT. terriel Télisio nous preuves épreuve pour nous faire une bouche pour nous apprendre que l'on a des informations, les gens qui des informations, les pas personne. Moi-même, pour moi-même, je suis vieux pauvre, je suis malheureux. Je pas parler de lui parce que l'aime parler de nègres qui je suis Moi nous tout notre même homme. Je suis tout notre propre homme. Je suis tout notre propre homme. Je suis tout que propre homme. On suis tout notre propre pour Je maintenant tout notre propre homme. Je c'est tout notre propre homme. Je suis tout notre propre nous Je suis notre tout notre propre homme. Je nous, tout qu'on est ça, combien, combien, je le fait couler de l'eau. Nous qu'on es oh, est, les -N -N. est qu ça, combien, seul fait couler dans petite monde. Youten, artistes nous remets, prêts à le pour kidnapper. On y pour nous tout camper. On seul pour nous pas accepter ça. Nous préférons dire, c'est promoteur là, artistes ça va connait c'est c'est, business li, business li la fait. Eh ben, kidnapper lié, c'est business li la fait. Son produit la vend. Est-ce qu'il peuple ça, son peuple qui a bon sens? Jusqu'à présent, artistes qui mangé l'argent continuent à p'ouvrir les corps. Promoteurs là, mange comme kidnappés, les, les toujours à p'mouter les, ou, euh, ouvrir les corps. Les invités, notre toute radio. Monter Sendon Domingo, Monter Miami. Premier invité, c'est promoteur. Malgré tout, moun gonne. Allez, dit gonne, là. Ou pas, c'est m'balle, j'ai sexy. Qui n'a un groupe base sexy seconde. On pas, c'est m'balle, tu es tête pour lui. On étienne HM chien, maille, chargé, volé, là-dedans, chargé, gang, là-dedans, chargé, on paquette, vieux, vieux, moun, sale, nom, sale, là-dedans artiste ça dit artiste ou pas qu'descendre en Haïti année bon bon défi descend gars artiste ça qu'il l'artiste gars groupe qui pas jamais descend en Haïti là non gars groupe qui pas jamais descend en Haïti là tellement il y a menace pendre sur yo bon Michel Matel ici on n'est qui pas le reler pipo pas net pas classe et puis à tout m'apprécie ma si, monsieur parce que monsieur c'est pas un caca à Michel Matéli. Tu vois, n'est-ce que Michel Matéli a vu, il n'y a pas de longé, mais le pape prend la mèle, tout vire de l'aller. M'appréciez ça, quand même. parce que, par contre, il y a des acheteurs qui sont nés. N'est-ce pas, n'est-ce pays, et puis il campait en, en, en, en, en, et fait pas se mettre et tchemayli, ou juste retirer quoi sous lui en dents. Ou pas, tu, tu, tu, tu, on s'est dit voler, ou même qu'il a fait sous, sous tout le temps, Michel Matéli, pas parler. Si parle fort, Olivier a retiré dans et tchemayla. Si parle fort. Bon, hôtel, Olivier Gayen, Olivier Gayen, dans Australie là. Y a tout il à discuter, oh non, non, hôtel, là. et ben, non, Olivier, que sous-lit, non. Hein, nex, ça, ou peut acheter, qu'à ça, volon, ça, ou, ta fin, voler le cop, dans le pays d'Aïti, ou, non, tout bagaille. Y a pas acheté, bread, name, et non, pas, ou, ta, ou, m'a lit Eh McDonald's, l'acheton, McDonald, printon, diko, sa, men, non, sou Hôtel, que est en dédé, sans, sans, de, de, de, de, de, non de, de, de, de, de, de, Yo, du nègla acheton hôtel qui est le Four Seasons, en d'Australie, et puis ou chita la ou et va dire oui, ou pa ouen non, Olivier souli, mette hôtel là c'est tel non ou te, wend. et pa kon toute tout, tout, tout, tout, mais pa kon ça voyez. Oui. Acheton alo mon coco, et si de Canada la en restaurant, pouwe sinon, euh, ou pa sur internet et te ou pa le non souli, non. Nègare, n'a pas toujours été pa éclairé dans niveau nous, et puis a toujours, il y a toujours bon sous nous. Il a toujours utilisé nous, t'as coup Il y toujours utilisé nous, t'as coup grappiaille. Non, mais a Depuis, n'est-ce costume sous-yo, depuis, nest chemise yo depuis, pantalon, nous prenons pour monde qui extraordinaire. Et pourtant, ce n'est pas qu'être vagabond, cap, cap, comploté, imbattable, matin, midi, soir, vous crasez, pays, Nous pas, nous pas, que belle, Nous, exemple,